Voilà, tout est bon. Bonjour. Euh, C'est pour. Euh, Bonjour YouTube. C'est uniquement pour vous qu'on fait ça. Voilà. Vous, vous connaissez la chaîne Ah, vous ne connaissez pas. Je vous rebalance le truc. Alors attendez. Euh, Twitter, ça s'écrit comme ça. Et euh, Discord, si vous vous êtes intéressé. Et il euh, y a aussi euh, surtout euh, YouTube. Ah, vous connaissez pas YouTube D'accord, je vous envoie. Et sinon, il y a un autre truc aussi qui sert des fois. <rire> euh, voilà, bon. On était en train de jouer à Pedestrian euh, juste avant. On est le même jour que le premier épisode, je précise. Et, euh, du coup, on était en train de faire euh, le dernier truc euh, c'est-à-dire aller chercher le fil. Euh, on joue avec de la cinétique, donc euh, on s'amuse. C'est censé m'aider ça Je suis pas sûr. Ah non, ça m'aide pour du tout. Ah si, il faut le deuxième. Ah, J'avais appuyé pour prendre. Voilà, c'est bon. Et maintenant qu'est-ce qui se passe Ouais, a plus rien. Ok. Faut que j'évite de, de me faire écraser, j'imagine. Ok. Et voilà, c'est bon. Super, génial. Donc voilà, il faut un petit, des petits. c'est un petit peu the game. Euh, on s'amuse à trouver quelle porte euh, est nécessaire et euh, on a compris la dernière fois qu'il y avait des problèmes de briques. C'était génial. Euh... Donc là, par exemple, on peut traverser avec ce trou, ce qui peut être impo important, ce qu'il sera sans doute. Euh... Ah. Je peux pas. Ah oui, d'accord. Celui-là, il bouge pas. Celui-là, il bouge pas. Du coup, euh, on va faire comme ça. Hein. Et du coup celui-ci il devrait, il devrait me permettre d'arriver ici. Sauf que. La première chose, ce ne serait peut-être pas ça. Celui-ci va être mouvant. Donc celui-ci, on va dire que ça c'est là. Hein. Quoique non, pas forcément. Alors. <rire> Pourquoi il y a un truc vide Ah le truc vite, ce serait le premier, par exemple. Comme ça. Et ensuite... Il y a un moment où il faudrait que j'arrive là. Que je prenne la clé. Que je puisse descendre avec la clé. Que la porte de la clé, elle est là. Donc On pourrait se dire que ça me fait passer par ici. Ok. Bon, euh, on teste. Hein, première chose, on teste. Hop. Donc là, je peux pas descendre. Mais par contre, celui-ci, il pourrait me faire arriver euh, ici. Ça ne me sert pas à grand-chose non plus. <rire> euh, oui, ça ne me sert pas à grand-chose. En fait, je ne pense pas que ce soit le premier, du coup. Euh, on je pense que celui-là, dev... il devrait m'amener là, du coup. Mais par contre, euh, ça me sert pas à grand-chose du débux. Euh, du débux, du débux. Je, je peux revenir ou pas Je ne crois pas. Je ne crois pas que je peux revenir en arrière. Ok. Euh, comment qu'on fait pour revenir en arrière Je ne sais pas. <rire> je casse tout. Peut-être que ça, ça va me remettre à zéro. Non. Non. Bon bah du coup on va descendre là. Hein. J'ai la clé. Euh, je devrais utiliser cette clé avec ça. Ouvre oh, voilà, la clé. J'ai utilisé la clé. Sauf que maintenant j'ai une porte à utiliser. Ok. Euh, du coup j'ai une porte. Et je pense qu'il va falloir que j'utilise cette porte-là maintenant. Sauf que ça a cramé du coup la dernière porte, donc c'est pas grave. Hop. Si je fais ça, là j'ai une descente gratuite ici. C'est pas forcément le cas hein, qu'il faut aller faire, non, mais c'est pas grave. On descend là, on appuie, on prend ça, et ensuite, on a une porte qui nous permettrait de revenir en arrière. Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire Non, parce que nous n'avons pas appuyé sur le bouton. Et le bouton, il est là. Ah, bah mince alors. Ah, on va casser ça, du coup. Ça recommence à zéro. Ah, bah c'est sympa Ah Est-ce que je peux être safe avec euh, juste la clé là je, je, je suis pas sûr Non Allez encore un peu Non Ah. Donc il y a un problème avec le laser Parce qu'en fait ça, ça déclenche le laser là D'accord Mais ça, ça permet d'aller de l'autre côté Ok Ok euh, du coup, il faudrait que je puisse... Euh, tac, tac, tac, tac. Alors, je remets tout bien. Peut-être... Euh, voilà, la porte, elle, elle, elle, elle est ouverte. Elle arrive ici. Ah non, c'est peut-être euh, tout simplement euh, pas le bon truc en premier. Il faudrait que je redescende là. Pour passer avec la clé. Et ensuite, j'appuie. Ouais, le problème, c'est que si ensuite j'appuie, ça marche pas. va Mais je n'ai rien pour pouvoir M'aider Non Du coup en fait quand, quand je descends, faudrait que je descende là Mais je pourrais pas repasser, attends je comprends pas. Je fais une fois ici, je passe là. Ça me permet d'ouvrir. Je peux repartir, j'appuie et je passe par ici. Ah si c'est bon. Ça ça devrait marcher par contre. Ça se passe bien Oui, j'ai l'impression, de temps en temps. J'ai l'impression d'être bien avancé, mais après je sais pas combien de temps je prends du coup. Vraiment. Je sais pas si ça se passe bien pour toi, Raving Bell. Alors, on avait dit par là, pour ouvrir, et après on revient en arrière, pour actionner le laser, ici, et on descend, et là on est bon, et ensuite, après avoir actionné le laser, on sort ici, qui nous fait passer là, et on revient ici, mais il y a un problème, Comment qu'on remonte <rire> Comment qu'on remonte Parce que là, on a vraiment fait tout le truc. Et comment on remonte du coup Ah, bah si, il faudrait que je repasse euh, du coup dans le trou. Ou que je réappuie plutôt sur le bouton. Bim. Et je fais ici. Et voilà. Et du coup, je n'ai rien pris. Il n'y avait pas un truc à prendre Si, j'ai oublié de te prendre le truc. Faut que j'arrête d'oublier de prendre les trucs. Ça va pas ma vie. Qu'est-ce qui se passe Je vais prendre euh, ce que j'avais besoin de prendre. Mais du coup, je peux plus revenir. <rire> ah non, tout allait bien. Jusqu'à ce que je casse tout. <rire> ok. Tout était bien. Euh, Jusqu'à maintenant. <rire> bon, du coup, on commence par là. On avait dit, on ouvre la porte. Parce qu'il faut ouvrir la porte en premier, je crois. Je sais pas pourquoi, mais on, on ouvre la porte. Ça, c'est une habitude. On, dé, on, on active le laser. Je crois que c'est ça. Et ensuite, on descend. Ouais, en descendant, on prend ça, ce qui nous permet d'arriver de l'autre côté, on se prend ça, on prend ça, on passe ici, on prend là, on se met là, on descend ça, euh, et normalement, je peux réappuyer ici, voilà, faire ça, passer ici, et sortir, chose que je n'ai pas faite parce que je n'avais pas pris le truc, <rire> Ça sens. Je joue pour pouvoir jouer, hein, C'est, c'est, euh, je joue gratuitement, c'est euh, l'idée, un peu. Voilà, maintenant qu'on a tout, ah, hop, on branche. <rire> Oula, pardon, j'ai oublié de couper le son. Voilà. C'est pas si compliqué que ça, hein. c'est juste qu'il faut prendre son temps et ne rien oublier. Bon, j'imagine que ça va me servir à, à quelque chose hein, à un moment. Ah oui, d'accord. Mais je suis déjà passé par là. J'avais oublié. Ah, d'accord. Euh, bah, du coup, 1, 2... Mince. 7. 4. La ligne 14 est arrivée. On se barre. Euh, ok, bon, on descend hein, apparemment. Ah, pardon, je regardais plus. Peut-être qu'on va désactiver ça. Hein. Voilà, merci. Et du coup... Ah euh, oui, on ne peut pas traverser. Donc ça doit être ça. Pic, pic. Après, je prends ça. Ça connecte. Et ensuite, il euh, faut juste que je connecte ces deux trucs. Voilà. Ensuite, je peux monter, j'imagine. Non, c'est pas ça. J'aurais pu sauter Non, parce que si je fais ça... Oui, si je recommence à zéro... Ah non, mais ça y est, c'est ouvert, du coup, je peux... Oh Ah, oh, Maintenant, il faut penser à une deuxième strat, là Bon, ça c'est plutôt... En, en vrai, c'est quand il y a des trucs, ça peut être plutôt simple. Hein. Mais il faut d'abord juste les connecter. Hop, hop. Ah oui, le dernier. soit Ouais, c'est bon. Oh C'était bien. Hein. C est, c est, ce passage-là était cool. Euh... Ah, il faut plein de choses. Là là. Bon, on va aller du côté- ce côté-là. Hein. Ah. On va d'abord brancher les trucs. ça a ouvert quoi J'ai pas compris, ça a ouvert quoi Non c'est pas ça, c'est celui d'en bas. Voilà. Oh, non ah non Alors attends. Si. Faut que je branche et que je débranche. Par exemple là. Est-ce que je passe Non. <rire> ok. Ok. Eh bien, on va faire ça. Hein. C'est le premier niveau, donc ça c'est déjà ça. Là, la porte, je crois que c'est juste là. Non, c'est celui-là. ah. problème. Est-ce que je peux prendre le, laser, le truc ici, maintenant oh, Ça va être compliqué, là. Oh, je fais tellement dive. Non, faudrait que je sois en bas, en fait. Là sur le coup je comprends pas trop Comment je pourrais faire Je peux pas passer sous le Ah peut-être qu'il faut que je l'approche encore plus Je sais pas Je peux pas l'approcher plus Parce que là je vais die Il faudrait que je puisse l'approcher plus Mais comment que je vais faire y a pas un truc qui me permet de Débrancher ce truc Non Comment faire Si je saute, ça, ça change en fait. Comment je peux faire Voilà, de toutes les manières, je peux faire que ça en fait. Je comprends pas trop l'idée. Mais euh, ok, j'accepte. Donc là on est revenu au départ donc là au départ je peux ouvrir ça mais le problème c'est que je peux pas arriver de l'autre côté je peux pas pousser ce truc là Et si je fais comme ça je peux pas passer il est toujours actif il n'y a pas un moment où il n'est pas actif ce, ce laser avoir le truc là-bas comment je pourrais faire pour faire ça bon on va essayer de sauter on va voir. mais je pense que je pense que mon saut il est pas il est pas assez... ouais c'est ça bien sûr j'ai du mal à saisir bon alors, Alors, on recommence. là en fait le truc c'est que là j'ai le laser là j'ai le laser donc euh, comment tu veux que je fasse oui parce que si je le prends c'est dead aussi ah mince Oh, je vais aller faire une bêtise Oh la volonté d'aller trop vite ça c'est bon Il a pas de bouton, donc euh... En fait, à part faire ça... Et de voir ce que ça fait, je vois pas trop le truc. Et ça fait que de... Parce qu'à la limite, je pourrais sauter, mais l'attraper en sautant, c'est beaucoup plus complexe. Donc euh... Je vois pas trop. En plus, il faut que je récupère la clé à la fin. Il n'y a pas de bouton sur le chemin. quoi. Il n'y a pas de bouton. Pour l'éteindre. Bon, je vais réessayer, encore une fois. Mais je vois pas trop. Donc là, ça ne ça, ça fonctionne pas. Ça aide pas. Là, ça aide pas. Et les lasers... Pas non plus C'est la même chose, il y a une porte Attendez, je vais, je vais vérifier un truc Est-ce que si je descends l'ascenseur Il y a un truc qui se passe Non Est-ce qu'il la porte aussi qui, qui sert ici mais... Comment qu'on fait pour passer ici Il manque un truc. J'ai pas vu un truc. Qu'est-ce qui se passe J'ai oublié un bouton. Parce que là, là, il y a le truc. Il y a le, le, le. Comment je pourrais pousser Comment je pourrais avoir accès c'est pas avec un saut que je peux avoir accès là-bas. C'est juste pas possible. Que là mon saut il est tout petit. Même si je réussissais, c'est juste pas possible en fait. Il manque un truc j'ai l'impression. Peut-être que je suis trop. Euh, ça devrait. Je devrais pas passer par là d'abord. Je sais pas. truc ici avec cette porte là aussi ça c'est quoi ça on peut pousser ça non bon je vais euh, je vais revenir en arrière je vais essayer de faire les autres on verra après pour l'instant vais... faut que je réfléchisse un petit peu peut-être que c'est les autres qui vont m'aider on va faire celui là Ah mais c'est pas du tout avec l'électricité, si. Il y, a une il y a un truc ici aussi, ok. Là, il y a une ouverture que je pourrais faire passer ici. D'accord. Là, faudrait que je ramène le fil ici. D'accord. Est-ce que j'ai un fil dès le début Non. Ok. Alors. Non, ça n'a aucun sens. Par contre, ça peut-être plus de sens de passer ici. Après qu'on a réussi à tout faire. Ok. Euh, il faudrait une il y a une porte là, comme ça on va essayer de voir si ça fonctionne et une porte ici, on va essayer de voir comment ça passe alors du coup là on pourrait descendre, euh, pas du tout mais ça m'aiderait pas de façon de descendre maintenant donc ça c'est pas un problème par contre on va essayer de passer ici et là par exemple il y a la porte donc je vais essayer de la faire fonctionner Ce serait bien qu'elle fonctionne. Voilà, voilà, merci. Je remets tout. Ah, Dane Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Connecteur, ouais. Ok. On change un peu l'équation. d'autres ouverture que ouais, je comprends pas. Bon mais ça sert à rien, ça. tant que j'ai pas fait le, la, le lien en fait avec celui d'au-dessus ça m'avance pas grand chose mais là du coup il faudrait que je puisse arriver que là c'est un trou, donc en fait il faudrait, faudrait que, faudrait que j'y arrive avec le saut pour arriver avec le saut. il faudrait que j'appuie ici j'imagine est que je peux monter dessus non pas du tout ok, ok, donc il y a un problème dès le début euh, ici Ok, donc... Celui-ci, il faudrait qu'on ait la liaison juste après. Sauf que pour entrer, il faudrait passer par une porte. Genre ici. Et du coup, pour pouvoir traverser et aller jusque-là... Jusqu'au laser. Si je devais passer par là, ça voudrait dire qu'il faudrait que je passe par les échelles. Il y en a une en haut, une en bas. Donc, j'imagine que ce serait celle du... Ouais, mais celle du haut, en fait, je peux pas. Parce qu'il y, la... y a les lasers, quoi, en fait. Euh... Bon, d'abord, on va essayer de voir ce que. Fon... si ça, ça fonctionne. Non, je peux pas. Euh... Est-ce que je peux faire connecter ce truc-là Non, pas du tout. Donc, en fait, ça, c'est presque obligé que ce soit comme ça. Et du coup, il faudrait aller chercher les, les, les trucs. Il y a... Ok. Ça devient compliqué, hein. là en fait je suis presque obligé totalement d'aller jusqu'à là en fait pour aller cette porte là elle est presque obligée d'être là en fait parce que c'est sinon je peux pas et du coup ça c'est forcément ici enfin non pas forcément mais peut-être là ça me fait deux entrées et la dernière euh... je peux pas faire comme ça Je peux pas faire comme ça Ah bon Ah, d'accord. En fait, du coup, je peux pas faire une double. Ok. Pas tout de suite en tout cas. on va l'enlever parce que je sens que ça va être ici plus et donc du coup celle-là, ça sera là bon alors je veux juste voir un truc Hop, euh... ça devient compliqué elle se reste déjà la fin je ne pense pas hein. Est-ce que si je pose ça là. Ah Ok. Ça, c'est pas mal. Du coup, je pourrais faire ça, du coup. Mais il faut que je passe par les boutons. Euh, le bouton, il est là. Pour pouvoir arriver là-bas, il faudrait que je puisse passer par une échelle. Pour pouvoir passer par une échelle. Obligatoirement. Euh, donc, du coup, celle-ci, elle est abandonnée. Donc... Je pourrais faire ça, en fait. Ah ouais, non. Je peux pas revenir en arrière. Bien entendu. Si, c'est ouvert. Ok, et maintenant J'essaie d'appuyer. Ok. Euh, je passe ici. Oui. Ça branche ces deux-là. Oui, je reviens en arrière. Ça a ouvert en bas. Pour ouvrir en bas, il euh, faudrait que j'utilise une échelle longue, quoi. Euh, comment je vais faire Il ben, faut que je revienne en arrière en fait. Euh, je peux pas Pas là Non. Du coup, je peux passer par là. Si, c'est bon en fait. Ça a l'air bien. Là, je peux toujours pas monter. Mais par contre, je pourrais descendre. Alors. L'idée ce serait de faire ça. Pic. Pic. J'arrive ici, c'est déjà ouvert. Je prends cette porte j'arrive dans le trou. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais ramener Les... Ah non mais je pouvais pas prendre.. Faut que je repasse par le.. Par l'électricité pour enlever l'électricité. Ok. Il faut que je repasse par l'électricité pour prendre l'électricité. Du coup, il faudrait que je fasse attention à ça. Euh, par où, je pourrais pas... Est-ce que je peux prendre ça direct Après, cette porte-là va m'amener là. Mais la sortie est en haut. Elle est pas en bas. Donc ça, il faudrait que ça reste branché. Euh, il faudrait que moi, je puisse me... faudrait que je fasse deux fois le tour en fait. Si j'ai bien compris. Ou sinon je fais ça. Je reviens. Bim. Bim. Ah je peux pas. Je peux plus. Oh là là. Bon allez, on va faire deux fois le tour. Euh, pack. Il faudrait qu'on passe dans le trou comme ça. Euh, et je pense que le mieux ce serait de passer du coup en appuyant sur le bouton. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché Parce que c'est pas vide. Voilà, c'est ça. Le bouton, je sais pas ce qu'il a fait, mais ça a l'air d'avoir appuyé sur un truc. Euh... Ah oui, ça a ouvert le, le, le, du coup l'endroit le, où j'étais bloqué. C'est-à-dire que si je passe ici, ça m'amène là. Et là, je fais la boucle et je retrouve dans le trou. Et donc là, c'est bon. Ok. Euh... Ah mais du coup ça va me bugger. Ça va me bugger. Quoique non. Si j'arrive à passer ici, en Sans mourir, ça serait bien aussi. Que je fasse ça, que je monte. Cette porte-là est toujours reliée. Ah non J'ai bougé quoi Oh, c'est à cause de, de ça. Bon, tout était bon était plus ou moins bon. C'est juste qu'il faut que j'aille chercher ensuite le truc. Ok. Bon, alors on va faire ça. On commence comme, comme ça. Je branche. J'appuie. J'apprends. Je pose. Je passe... Euh, de nouveau... Par la porte... Cette fois-ci, j'attends ici, je prends les échelles, je passe par, je prends, j'appuie, je prends ça, je branche ça à ça, vu que j'en ai besoin, pour la suite. Je repasse ici, il euh, faut que je revienne tout au début, du coup euh, c'est plus par l'échelle qu'il faudrait que je passe. Je prends euh, ça, je descends, je prends l'échelle, je branche ça, ça permet d'ouvrir, je passe ici, ça m'amène là, je saute, j'arrive là, je repasse là, je fais ici dans le trou là, j'appuie. Et là, il faudrait que, du coup que j'aille chercher juste tout simplement le truc. Euh, pour pouvoir aller chercher le truc, il faudrait que je... Pour euh... ouais, aller chercher le truc, il faudrait que je passe par là. Euh, par l'échelle peut-être, c'est peut-être plus simple. Si je débranche, ça change quoi Rien, je crois. Voilà ensuite je peux passer par l'échelle qui m'amène ici je passe par là je saute ici et euh, je vais chercher ma sortie et normalement ça devrait être bon ah oui non je peux pas aller jusqu'à la sortie comme ça en fait mmh. Comment je pourrais monter jusqu'à là-haut Comment je pourrais monter jusqu'à là-haut Parce que je suis censé arriver ici. Hein, sur cette bande-là. Mais j'ai pas l'impression qu'il veut me laisser passer. Mon trou, il a pas l'air d'être très motivé. Donc. Il n'y a pas de saut. Ça, c'était branché. C'était pour pouvoir garder la porte ouverte. La porte ouverte, m'inquiète plus parce que j'ai appuyé sur le bouton. Du coup, pour sortir, comment je fais Parce que là, je pourrais passer ici, en fait. Juste. Mais ça m'aide peau Et j'ai juste ça comme marge. Par contre si je pouvais arriver ici et que c'était la sortie ça serait cool. Mais non. Rien ne change. Aïe aïe aïe C'est compliqué. Parce qu'on est d'accord, je peux pas monter là-haut. Vraiment, je peux vraiment pas monter, c'est vraiment trop haut, ce truc là. S'il y avait les lasers, ça m'aiderait encore moins. pour sortir. À part en, par en passant par le trou, je ne vois pas. Bon, on va essayer de le rebrancher pour voir, déjà. Pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça, ça me dit quelque chose de particulier Non. Bon. On va repasser là. Non J'ai encore mis clic. Oh là là, j'en peux plus. Bon. On a déjà plus ou moins le début de, de toute façon. Alors déjà là, ce qui est bien, c'est que le bouton, en fait, que j'utilise, on sait comment il fonctionne. Il permet d'ouvrir. C'est-à-dire qu'il peut, la peut laisser passer les choses. Mais euh, ça nous aide pas trop. Euh, c'était ça que je voulais faire, je sais même plus. Non, c'était. Ce que je voulais faire, c'était juste monter. C'est ça Oui. Déjà, appuyer sur le bouton. Voilà, Comme ça, c'est déjà ça. Je passe ici, je branche, je repasse ici, je descends, je branche ça. Ce qui permet d'ouvrir. Euh... Je descends du coup, je crois, c'est ça, oui, je descends. Je passe là, je rentre. J'arrive ici, je saute, j'arrive là. Ça me permet d'arriver dans le bouton. j'appuie ce qui me permet d'avoir la, la boucle euh, libérée pour pouvoir aller chercher les trucs, je vais chercher euh, mon fil euh, je pouvais faire comme ça je prends mon fil, il n'y a, a plus besoin de cette case normalement je descends, je vais poser ici Ok, donc cette case là m'intéresse plus. Celle-ci normalement ne m'intéresse plus aussi, mais je peux faire une boucle si jamais il y a besoin. Et par contre, c'est là où c'est le problème. Parce que c'est un problème. Donc là par exemple, si je fais ça, ça, ça, je ne peux pas monter en fait. Pas du tout. Même si c'est branché, ça ne change rien. Et si jours, ça ne sert à rien. Donc, euh, comment je pourrais aller Sans la brancher, je pourrais peut-être y aller, mais... En fait, ça explique pas trop comment je pourrais faire, parce que là, c'est sans brancher, je passe de l'autre côté. C'est peut-être le seul truc qui pourrait m'aider, mais... Euh... Ça change, je ne sais pas. Bon, -y, on embarque ça. On va descendre. Et là, du coup, on peut pas rentrer. <rire> aïe aïe aïe. Il n'y a pas de place en fait. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, je peux pas refaire ça. Bon. Alors, on va réappuyer sur le bouton on va voir ce qui se passe. Comment je fais Tout est bon, sauf ça. Comment je fais Là, je réappuie, je meurs. Il n'y a aucun... Il y a... Il... Je comprends pas. Comment je fais pour prendre la sortie C'est d... le deuxième truc qui me pose problème, quand même. Là, ça te... ça devient compliqué. Bon... On continue. Hein. Peut-être qu'il faut que je débloque des trucs pour pouvoir m'aider, mais. Ça veut dire que les deux premiers trucs que j'ai essayé, c'est vraiment pas les premiers que je dis qu qu'il fallait commencer quoi. Bon, alors ça ça a l'air plutôt simple, euh, mais euh, c'est pas forcément le cas. Faut que je, faut que j'apprenne à savoir ce que, lequel est le bon donc il faut que j'allume tout avec deux fils, j'imagine Donc celui-ci, il nous relie là-bas. Je sais pas trop lequel. Euh... Bon. Ok. On est censé tous les faire au pif, là Parce que je... Donc euh... Ok. Ceux-là, ceux en fait, ils sont pas très intéressants. On est d'accord. Est-ce qu'ils se relient entre eux mais Il en faut quand même. Pour que je puisse euh, relier. Il en faut quand même un. Non. Là, ça fait quatre. Toujours 4. Quatre. Mais on est censé comprendre comment ça... Ah oui, d'accord. Faut que je regarde. donc Celui-ci, il ouvre. Mais la porte, elle va où Je... Ah oui, d'accord. Ok, je peux bouger Non, pas du tout. Ça, c'est... Oui, j'avais pas vu qu'il y avait la porte. En effet. Ça peut être important. C'est peut-être que ça joue comme ça, en fait. Je vais tout relier, du coup. Ouah, je suis fatigué ou... Qu'est-ce qui se passe donc là ça me sert à rien donc il faudrait que je relie celui-ci, celui qui descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend. il okay. faudrait que je relie celui d'en bas. Bim bim bim bim bim. Ah, ah ok. Donc celui-ci. Ok. Donc ça c'est ouvert. Parce que celui-ci, il va là. D'accord. Celui-ci, il faudrait qu'il soit ouvert aussi. Celui-là. Bah, du coup, si j'enlève ça, c'est mort. Si j'enlève ça, c'est mort. Mais il m'en faut plus. Comment je fais quand il n'y en a que un J'ai ouvert un truc. C'est celui-ci qu'il faut que je branche pour pouvoir ouvrir le dernier. Avec la avec celui-là. Mais la porte est fermée avec mais je jeux... OK. Et comment je fais pour pouvoir arriver jusqu'à la fin exactement En tout cas, c'est pas en enlevant celui-là. <rire> J'ai envie de dire. Euh... Ok, donc là, il y en a un qui fonctionne là-bas. Ça, ça serait à la fin, normalement. Pour ouvrir la dernière porte. Donc celui-ci, par exemple, il nous, il nous intéresse pas. Bam. Ok. Donc là, je peux prendre ici. Sauf que là, je pourrais pas ouvrir. Donc il faut que je rechange ça. Là, c'est ouvert. Mais là, je monte. Mais ça sert à rien après, quand je suis monté. Oh Mais je fais comment Je fais comment Là, il y a cette prise-là encore. Mais la prise-là, c'est pas possible. Bon, je vais descendre. Je vais regarder. Euh, bah, on va enlever ça, hein que... Je, oui, je pense qu'il va falloir que j'utilise ça. Voilà, donc là, il y a les doubles. Ok. Il fallait juste que je le ramène. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. hop. Je prends. Je branche ça. Là, il va falloir que j'aille chercher le, le troisième. Je sais pas si c'est la fatigue... Ou euh, j'ai trop utilisé, j'ai pas utilisé assez mon cerveau, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et là, normalement, le dernier, euh, je me casse pas la tête, je vais euh, brancher celui-là avec celui-là. Voilà. Et, et du coup, le dernier fil. Non, mais laisse-moi faire quand même, s'il te plaît. Respecte euh, mon autorité. Il y, y a un truc que j'ai oublié de prendre. Ouais, faut que je prenne un fil encore, c'est ça. Oh, ouais, quoi que non, on n'aime pas. Je prends ça. Voilà, et ça fonctionne. C'était long. Donc là, on a l'électricité. Attends. On n'a pas du tout l'électricité. Oh là là, mon Dieu. Faut que je ramène l'électricité. Bah, du coup, je vais prendre ce fil-là. Ah non, je peux pas prendre ce fil. Ah, Dane. J'ai cherché le dernier fil là-bas. Mince Mince alors Il faut que je ramène tous les fils du coup Si j'ai bien compris ah, Forcément Donc on va d'abord aller chercher celui-là oh, Mais comment je vais faire pour ramener tous les fils Euh What's bah, the question I don't know uh, Il m'en faut un au moins Est-ce que celui-là là, là. ? Il est nécessaire ou pas Non Non, oh, il est pas nécessaire, je Faut juste que je prenne celui-là. Si j'ai bien compris. Euh... Hop, hop. Hop. Ah bah si, il était nécessaire <rire> Non J'ai fait une bêtise, là, du coup, j'avais ramené l'électricité, j'ai tout enlevé, c'est ça l'histoire Ouais, j'ai l'impression. Parce que là, en fait, c'est ça, il faudrait que je déplace l'électricité du, du, du compteur. Il faudrait, faudrait que je prenne le compteur jusqu'en bas, en fait, pour que ce soit direct. Oh là là... Donc là normalement ça devrait fonctionner jusqu'au bout. Et après faudrait que je puisse optimiser les fils à partir de maintenant. Là, c'est ouvert, parce que je l'ai branché là. Mais en vrai. Il faudrait que je branche ça ici. Genre ici. Je débranche ça. Je le branche là, au pif. Et ça, c'est direct. Là, la sortie elle est directe. Mais le problème... C'est que je peux pas vraiment avoir une sortie directe si j'ai besoin du, du câble. Là, il y a un câble en plus, en même temps. Vas-y, je prends celui-là, et avec... je me barre. Salut les... Salut <rire> J'espère qu'on n'aura pas besoin de deuxième. Ok, l'électricité, c'est bon. On a récupéré ça. Sans doute, ça va nous aider pour ici. Euh... On va aller chercher la clé. Je sais pas s'il faut que je passe en dessous Oui, non, je sais pas. Hein. Ah, ah. Ah C'était si simple pourtant. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Non. Non. Et, et qu'est-ce qui se passe Je peux pas sauter là. Ok, je peux pas sauter plus haut Non. Ça me ramène là. D'accord. Et donc. <rire> et donc... Ça, ça m'avantage pas trop, hein. euh... J'aurais pu passer par en dessous en même temps. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer par en dessous, du coup. C'est moi qui dois faire des bêtises, non Sans doute. Par exemple, ça. Oh Tout était si bien joué au début. Mais non Deuxième fois, je pense que c'est la fatigue, je, je mets tout sur la fatigue, je ne suis pas un mauvais joueur, je mets tout sur la fatigue. Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre avec ça, hein, perso, que ça, pour pouvoir me laisser passer. Donc du coup, moi je vais aller en bas, hein, écoutez. J'imagine que ça va être la sortie en haut. Ok, j'ai besoin du fil, je connecte direct, comme ça au moins c'est fait. Ouais, apparemment en haut ce sera la sortie. Ok, alors. Donc là on pourra pas sortir d'ici. Là il y, y a moyen d'avoir de, de des prises. Ok. Donc toi tu vas être brisé comme ça, si ça te dérange pas. Voilà. Et toi, tu euh, ok. On va dire que toi, tu vas être branché comme ça. Moi, j'arrive ici. Ok. Euh... Ça, ça bouge pas d'ici. Ok, sympa. Euh, bon, du coup, on va mettre ça plutôt. Bim. Je peux pas aller plus haut. Je peux pas aller plus loin. Ok. Alors. Euh, du coup, nous, on arrive, on est ici. Donc déjà, il faudrait que je me déplace. Je vais mettre là, hein, parce que de toute façon, je peux pas trop aller loin. Ensuite. Si j'allume, j'ai une prise pour pouvoir faire la liaison. Mais il me faudrait un fil. Pour pouvoir avoir un fil, il faudrait que je puisse lier ça, par exemple, à ça. Il y a un fil là-haut. Mais il faut des clés. Euh, si je lis ça ici, ça pourrait être intéressant parce que ça va m'amener un fil là, exactement. Bim. Fil. Sauf que. Il y a une porte. Il faudrait que ça m'amène à une porte aussi. Pour pouvoir m'amener là où j'en ai besoin, c'est-à-dire ici. Mais j'ai pas de clé. C'est intéressant. <rire> Alors, pour pouvoir avoir une clé, il faudrait que je sois là. Et pour pouvoir arriver là, il faudrait que je fasse quelque chose. Mais bon, j'imagine que euh, c'est dead. Bon, de toute façon, là, pour l'instant, on n'est pas trop sur la connexion euh, des choses. On va faire un test juste grandeur nature, voir ce que ça donne. Ok, j'arrive ici, je descends, en bon, ça, je suis bloqué. Pour pouvoir euh, être débloqué, il faudrait que je puisse. Euh... Ah oui, mais bah du coup, ça sert à... En fait, ça sert à rien. Enfin. Bon, allez hop, on enlève, on recommence à zéro. Donc, cette liaison-là m'aiderait. Cette liaison-là m'aiderait. Je pourrais tester la pro le, le premier euh, le premier branchement pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça change euh, Le truc, c'est que pour pouvoir arriver là, il faudrait que je puisse arriver là-haut. Et pour arriver là-haut, il faudrait que je puisse passer par une porte. Et pour passer par une porte, il faudrait que je puisse... Quoi euh... okay, Attends, si c'est juste branché ici, j'ai pas besoin en fait. Hop. On va juste faire ça. On va juste essayer ça. Alors, attendez deux minutes. Je reviens. devoir m'arrêter euh, c'est tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. l'heure du chat je vais m'arrêter là parce que de toute façon j'arrive pas à avancer plus de toute façon je peux sauvegarder par vous. Bonjour. où bonjour c'est où nulle part bon c'était cool euh, merci d'avoir été ici dans le coin euh, à plus euh, dans le bus, je vais peut-être vous envoyer euh, quelque part. Remarque, je vais vous envoyer direct chez l'anti-stream. On se pose pas la question. Bim, lancer un raid. Din, dine. Voilà. Euh, du coup, à la prochaine, peut-être demain, je sais pas. À la suite, quoi. See you, see you.